Nous buvons des jus de fruits acides, nous nous lavons avec des savons neutres et nous utilisons des produits d'entretien basiques. À quoi correspondent l'acidité ou la basicité d'une solution En 1884, le chimiste suédois Venta Arrhenius est le premier à associer le caractère acide ou basique d'une solution à la présence d'ions hydrogène H+, ou d'ions hydroxyde HO-. C'est en présentant ses travaux au début du XXe siècle que le chimiste danois Soren Sorensen introduit pour la première fois le terme pH, qui signifie « potentiel hydrogène ». Le pH renseigne sur la présence des ions hydrogènes et des ions hydroxides dans une solution et permet ainsi d'identifier son caractère acide, basique ou neutre. C'est une grandeur sans unité, comprise entre 0 et 14, liée à la présence des ions hydrogène. Pour mesurer le pH, on peut utiliser du papier pH. En versant quelques gouttes de la solution sur ce papier, la couleur obtenue va nous indiquer la valeur du pH en fonction d'une échelle de teinte. On peut également utiliser un pH mètre qui va nous indiquer directement la valeur du pH. Dans une solution acide, les ions hydrogène H+, sont majoritaires. Plus la concentration en ions hydrogène est importante, plus la solution est acide et plus le pH est faible. Le pH est compris entre 0 et 7. Dans une solution neutre, il y a autant d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-, le pH est égal à 7. Dans une solution basique, les ions hydroxyde HO- sont majoritaires, plus la concentration en ions hydroxyde est importante, plus la solution est basique et plus le pH est élevé. Le pH est compris entre 7 et 14. Quand l'acide chlorhydrique et le fer sont en contact, une transformation chimique a lieu. On observe une effervescence caractéristique d'un dégagement gazeux. Le fer et l'acide sont consommés, on les appelle les réactifs. Ils se forment du dihydrogène et des ions fer 2, F2+, on les appelle les produits. Au contact de la flamme, le dihydrogène provoque une petite détonation caractéristique. Une transformation chimique se produit quand des réactifs réagissent ensemble pour former de nouveaux produits. Des atomes et des molécules se transforment en de nouveaux atomes ou de nouvelles molécules. On peut écrire un bilan de cette réaction chimique. Dans notre cas, le bilan de la transformation chimique s'écrit comme cela. Acide chlorhydrique plus fer donne du dihydrogène plus une solution de chlorure de fer 2. Cette réaction est exothermique, elle libère de l'énergie thermique. Avant d'être rejetés dans la nature, les polluants industriels doivent subir un traitement chimique pour ramener leur pH autour de 7. Lorsque l'on verse de la soude dans de l'acide chlorhydrique, il se produit une réaction chimique. La température augmente, la réaction est exothermique. Dans certaines conditions, le pH de la solution obtenue va tendre vers 7. En effet, les ions hydrogène H+, contenus dans l'acide chlorhydrique, et les ions hydroxyde HO- contenus dans la soude, vont réagir pour former de l'eau et du sel suivant la réaction. H+, plus Cl-, plus Na+, plus HO-, donne H2O, plus Na+, voilà comment neutraliser une solution acide ou basique. Les solutions acides et basiques concentrées présentent des dangers identiques. Elles sont corrosives, irritantes et ne doivent pas être rejetées dans l'environnement. Pour minimiser les risques liés à leur utilisation, elles doivent être diluées en versant toujours la solution dans l'eau et jamais le contraire. Il faut porter des lunettes de protection, une blouse et des gants quand on manipule des solutions acides et basiques concentrées.